Yo tout le monde c'est Luthor, J'espère que vous allez tous très bien, j'ai un petit peu la voix cassée. On est dimanche, il est à peine 8h. Et là, je vais prendre la route pour aller direction l'aéroport de Orly. Puisque je vous l'avais déjà dit, mais je ne sais pas, si vous ne le savez pas, je vous le répète. Monaco m'a invité aujourd'hui pour une journée exceptionnelle. Je vais notamment avoir la chance de commenter le match Monaco-Strasbourg avec Damien sur la chaîne Twitch de la Monaco. Mais c'est pas tout, parce qu'en plus... Je vais avoir un petit pass VIP qui va me permettre de me balader dans le stade, notamment d'aller au bord du terrain pendant l'échauffement des joueurs et bien plus. Et donc, comme d'habitude, le petit Lulu, il pense à vous. Bah, je vous emmène avec moi jusqu'à Monaco. On va faire un petit vlog. Je vais vous faire découvrir l'envers du décor exactement. Et surtout, bah, vive Monaco, les gars. Allez, c'est parti Different incomes, not one way Living life on the one way I knew this would happen someday You can ask on day one, day. Cloudy days turn to sun rays Only way to way up, way. Know my way, know my feng shui. I get to it first, I got you mad I guess that when I get to it last Get it, then I'm never going back Get it, then I'm never going back I get to it first, I got you mad I guess that when I get to it last Get it, then I'm never going back Get it, then I'm never going back Going up, going up Yo tout le monde, j'espère que ça va, ça y est, je viens d'arriver à Monaco, il est un petit peu plus de midi, je suis juste devant le parvis du stade qui se trouve juste derrière moi, un truc incroyable. Bon déjà au niveau du temps, ça change de chez moi, ça y est du coup, je suis devant Louis II, là il y a quelqu'un du club qui va venir me récupérer et puis après, bah à mon avis, je vais avoir le droit de vous faire visiter ce stade mythique, hein, ce stade mythique de Louis II, donc je vous dis à tout à l'heure les gars. Oh bah les gars, je crois qu'on y est, hein. je crois qu'on y est, on est, euh, on est bord de terrain là, euh, on, est, on, est, on est plutôt pas mal. Pass, euh, le pass qui permet d'aller bord de terrain, on repère euh, derrière moi là-bas les équipes, les équipes télé d'Amazon Prime. Alors je sais pas s'il y aura notre, notre, notre petit Thierry Henry euh, national, pour l'instant je n'ai pas encore vu les joueurs, euh, là il est à peine 13h, le match est à 15h et je vais avoir euh, du coup l'occasion en plus d'assister euh, à l'entraînement, à l'échauffement. Donc euh, les joueurs ils vont être juste à côté de moi. Ça c'est plutôt, euh, plutôt super cool. Donc euh, super content. Je continue de vous faire visiter ce magnifique stade hein, de, de Louis II. Et, et du coup moi en fait je vais me trouver ici. Je vais me trouver ici tout à l'heure pendant le match. Et du coup en fait vous ce que vous voyez, vous voyez l'opposé, vous voyez la tribune opposée puisque en fait les équipes, les caméras. Et là-bas, c'est tout, euh, tout ce qu'il y a au niveau média. Vous voyez, au niveau des tables noires, tout ce qu'il y a au niveau média. Là, vous avez la régie au-dessus. Et nous, on va être sur la terrasse. Vous voyez la terrasse tout en haut là-bas. Donc, on va être là-bas avec Damien pour commenter le match. Donc, on va être, on va être très, très, très, très, très bien placé. Et ça, ça c'est vraiment très cool. J'ai vraiment hâte. Il fait un temps franchement magnifique. Il fallait quand même que je vous montre euh, l'entrée des joueurs. Hein. Donc, l'entrée des joueurs qui s'effectue par là. On voit le panneau... Euh, Ligue 1, Ligue 1 Uber Eats, et là, je suis juste derrière le but, juste derrière le but, donc euh, voilà, la magnifique, la magnifique vue sur tout le stade. Ça y est, les joueurs, les joueurs rentrent, reconnaissance du terrain, on a Aurélien Tchouameni qui est juste là, ils vont s'asseoir ils vont sur le banc, banc Monégasque. Bon, les gars, moi je vous propose, propose qu'on se rapproche, hein. on voit Golovin. Golovin qui discute avec Folland. On va se rapprocher tranquillement. Ça fait trop bizarre d'être sur le même terrain que les joueurs. Je suis à, je suis à 10 cm de la, de la ligne de touche. C'est un truc de fou. Les équipes, les équipes de prime vidéo. Tout à l'heure, il y aura les commentateurs. Au team qui porte le cycli dans sa bouche. Oui, Sam Benyeder qui va s'élancer 100%. sur penalty allez. cette saison, c'est stable pas des lents. Eh Oui, sur le gardien, le terminateur. sur penalty. ligne. du poteau. Un pour les rouges et blancs. Incroyable. Magnifique, voilà. On est Oui, penalty, c'est but. C'est but. Et voilà du coup, les amis, cette journée qui s'achève. Journée fatigante, mais journée incroyable. J'ai même eu la chance de participer. Enfin, de participer. J'ai pas participé, j'ai pas posé de questions. Mais j'ai assisté à la conférence de presse des deux coachs. Donc, euh, de Julien Stéphan et euh, bah, de Coach Kovac. Hein. Donc, c'était super cool de, de voir un petit peu l'envers du décor. Et à la fin, euh, bah, j'ai pu prendre plein de photos avec euh, plein de joueurs. Euh, ça, c'est cool. Youssouf. Euh, Fofana, Aurélien Tchouameni, Djibril Sidibé, Marie Pan, euh, j'en oublie, euh, oublie euh, plein, de, plein de joueurs. Ça c'était vraiment super cool. Donc vraiment merci, merci à l'AS Monaco e Sport. Hein. Je suis toujours là, je suis sur le parvis. Pour tout vous dire, je suis sur le parvis du coup de Louis II. Il est 18h20 et mon chauffeur doit venir à 19h. Il fait, il fait frisquet, je ne vais pas vous mentir, mais le plaisir est là et j'ai passé vraiment une journée incroyable avec. Euh, avec Damien et Monaco, ils font, vraiment, euh, ils font vraiment de belles choses. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui, qui font ça. Euh, donc il ne faut pas hésiter à, à les soutenir. Parce que euh, bah voilà, ça, ça, c'est des efforts qu'ils font. Oh, il y a beaucoup de vent. Ils font beaucoup d'efforts euh, pour essayer d'amener quelque chose de nouveau. Euh, et notamment voilà de pousser l'e-sport. Hein. Monaco aujourd'hui, pour moi, c'est le club numéro un dans l'e-sport. Au niveau de FIFA et, et d'e-football maintenant. Bah il voilà, n'y a, a pas vraiment de gros clubs euh, qui font euh, de tels efforts avec carrément un club e-sport à côté. Hein. Euh, en France, bah il voilà, n'y a, y a que Monaco qui fait euh, FIFA et e-football. C'est euh, voilà, très cool. En tout cas, j'ai passé une journée vraiment géniale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis un petit peu crevé, je ne vais pas vous mentir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous et du coup, bah, je vais rentrer chez moi tard dans la nuit. Et puis on se retrouve du coup très bientôt, ciao tout le monde